tout le monde c'est Winman, oui, content d'être avec vous. On va regarder l'évolution de la grow avec la lumière de Spider Farmer. Le modèle SE5000. Superbe lumière qui qui, qui, qui, qui, qui répartit la lumière vraiment égale à travers la tente. 4 pieds par 4 pieds. Sixième semaine de floraison terminée. On entame la septième ce qu'on remarque, ce qu'on remarque, les tailles On a vu une grosse évolution dans euh, le Cloud Walker. Le X3 aussi, là. Vraiment, là, la graine de cannabis que j'ai trouvée dans le fond de mon tiroir. Cariophilène. Vraiment épicé. Vraiment pas mon goût. Euh, produit. Mais si vous remarquez, on est en fin de sixième semaine de floraison, je le répète. Début de septième, manque de nutriments. Manque de nutriments, mes deux plans du centre, le Cloud Walker, Verlim, mais le X3 vraiment là, jaune, même un peu de mauve, mais le mauve, je pense pas que ce soit de la génétique. C'est vraiment là, euh, un peu froid. Euh, manque de nutriments. Et Pourtant, si on compare ça avec un autre gros que je fais en ce moment, euh, ils ont eu les mêmes, mêmes, mêmes nutriments. Et puis mes autres, euh, mes, mon autre grow, si on compare le pinkouche, j'ai un pinkouche ici là vraiment là, pff, un peu vraiment magané, les feuilles jaunes mauves, euh, mais c'est plutôt jaune là, que je veux que vous prêtez attention. Manque de nutriments. J'ai un pinkouche, même clone, phénotype numéro 4, dans un autre temple, présentement en floraison. Et puis les feuilles sont vraiment plus belles, plus vertes. Les deux pinkouches ont vraiment été attaqués par les trips vraiment plus que les autres variétés là c'est incroyable j'ai parlé de ce problème de feuilles jaunes avec euh, mon master grower et puis on, est non, on en est venu à la déduction que la lumière présentement la spider farmer SA 5000 serait vraiment performante et en demanderait beaucoup aux plantes donc euh, peut-être peut-être que Vu que la, la, la, la, la lumière est, est demandante, demandante, ça se dit-tu? Ben, ça se dit pas. Demandante. Eh bien, les plants demanderaient plus de nutriments. Donc, j'ai pas changé la recette. Début de septième semaine de floraison, il y a des gens qui vont commencer à penser au leaching. Leaching, c'est donner de l'eau. Seulement de l'eau avec le pH équilibré. Jusqu'à la fin de la floraison. C'est quand la fin de la floraison? Est-ce que c'est la huitième, neuvième, dixième semaine? Écoutez, il faut absolument prendre un microscope et regarder la couleur des tricômes. Certaines personnes vont couper les plants lorsque les tricômes vont être blanc laiteux, blanc opaque. Il faut attendre un petit peu, là parce que les cocottes en dessous si les cocottes ici ont les trichomes blancs opaques blancs qu'on voit pas à travers il faut penser aussi que les cocottes en dessous eux ne sont pas aussi mûres que la cocotte qui reçoit plus de lumière donc attendre que les cocottes sur le dessus aient des trichomes de couleur ambrée un peu brun quand les tricombes commenceront à être bruns, on pourrait peut-être penser que les tricombes d'en bas vont être blancs, opaques. Donc, euh, ce serait peut-être le moment de couper. Toujours attendre là, quelques jours de plus pour être bien sûr là, que tout soit bien mûr, mature. Est-ce que les prédateurs ont fait leur travail? Écoutez, je ne pourrais pas vous dire. J'ai pas vraiment regardé si on retrouvait des trips, euh, je vous dis c'est un, un vrai cauchemar ces trips-là, c'est un vrai cauchemar et puis euh, j'espère que ça va faire le travail, mais euh, je, je pense que oui, je pense que oui, même que je vais peut-être en racheter des insectes à ma prochaine grow par prévention, on va peut-être acheter d'autres prédateurs, on va voir, on va voir la suite des choses, donc, on va faire le tour ici, la sixième semaine de floraison terminée. On commence à la septième. Ça, c'est ici, c'est un couche-couche. Euh, moi, pour la septième semaine de floraison, je vais encore les nourrir une fois avec les nutriments. Et puis, la, la huitième semaine de floraison, ça va être du leaching. Donc, seulement de l'eau en huitième semaine de floraison. Sans nutriments et on va ajuster le pH à 6,5. Ça, ici, c'est le fameux X3, que c'est sûr que j'aimerais pas le goût. Cloud Walker, un genre de fruité ananas. Euh, je l'aime pas, je l'aime pas, je l'aime pas. Et dans le fond, un Pink Kush numéro 4 qui est vraiment. Oh, je vais pas tomber. <rire> oh, ça aurait pas été drôle. Pink numéro 4 qui est vraiment très très beau, mais pas beaucoup de terpènes. Euh, très très très léger en goût vraiment très très léger c'est la dernière fois que je fais pousser le pinkouche numéro 4 de barnes farm j'ai pas de clones et puis il n'y aura pas de revegging. couche à couche déjà un an un an que je fume le couche à couche les deux plans d'en avant c'est terminé aussi c'est terminé aussi. J'ai plus aucun clone chez moi. J'ai aucun clone chez moi. Je repars tout à zéro. Euh... C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Donc un petit peu déçu de la couleur des feuilles. Manque de nutriments. Euh... J'ai pas ajusté ma recette. Je fais toujours ma recette dans une chaudière, là. 20 gallons. Euh, 20 gallons, pardon. Euh, 20 litres. C'est. Euh... Je pense que c'est 5 gallons, 4 gallons. Donc, dans une chaudière de 20 litres. Ça me donne à peu près, sérieusement, là, 21 litres euh, quand je fais ma recette. Donc, euh, donnez un pouce à la vidéo. écrivez un commentaire. Super lumière, la SE5000. Vraiment, ça a super bien été pour la croissance. Et puis, ça a été vraiment... Ça a été moins bien là, pour la floraison. Quand je regarde la couleur des feuilles donc on, on va essayer d'enlever quelques feuilles jaunes et on va donner euh... non on va attendre, je suis en train de regarder là. La... il y a encore beaucoup d'eau là dedans donc on va attendre encore là, un bon 24 heures et puis on va voir l'évolution de cette Gros et je vous attends la semaine prochaine ça va être vraiment euh... on va approcher là on va approcher, on va commencer à regarder la couleur des trichomes la semaine prochaine et puis, je vous le dis, ça va être euh, rapide. On va couper ça bientôt, faire sans séchage. Et ça va être vraiment une étape très, très, très importante, le séchage. Il faut avoir les conditions idéales pour ne pas maganer notre, tout notre travail qu'on a fait depuis ces belles semaines. Donc, je vous laisse avec l'image de la SE5000 de Spider Farmer. Ciao, ciao!